En offrant une peluche Jules Le Castor, Noël devient encore plus magique. Pour une peluche achetée, 1,50€ reversée à SOS Village d'Enfants. Au champ, et la vie change.